Christophe, quel est le point commun entre Castaner, Griveaux, Ndiaye, Le Foll, Najat Vallaud-Belkacem, Copé et Vauquier Ils ont tous été porte-parole du gouvernement. Et voilà, ils ont tous été porte-parole du gouvernement et ils sont tous morts ou semi-morts ou en état avancé de, de décomposition. Leur cadavre médiatique est, est complètement putréfié. Oui, c'est vraiment euh, porte-parole du gouvernement, c'est un peu la place du mort sous la Vème République. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, Nathalie Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit. je peux parler. Le Beast to Gate, partie 2 sur 2. Ah, ça te plaît le Beast to Gate, Christophe Bah, c'est pas de moi, j'aurais bien aimé la trouver. C'est pas de moi, c'est de la charmante Anaïs Bouton qui anime euh, Zemmour et Nolo, tu sais, sur euh, Paris 1er. Alors, bah, euh, dans cette euh, série, finalement, qui s'est avérée assez longue, puisque on s'est adonné à un commentaire composé de l'interview de Tadeo sur M6, c'est ça C'était sur M6. Sur M6 euh, du coup, j'ai décidé de découper en deux et de faire une partie totalement séparée sur mes réflexions sur Benjamin Griveaux, sinon ça aurait vraiment été trop long. Donc Voilà, thématique euh, c'est un, un revenge porn, finalement, assez, assez classique. Euh, ce qui est intéressant, c'est quelle a été la caisse de résonance. Ce qui n'est pas intéressant, selon moi, c'est pourquoi on se filme la teub. Euh, on se filme la teub parce que c'est narcissique, parce que c'est le besoin de s'exposer. Ce n'est pas un angle que je vais particulièrement approfondir. Ce qui est intéressant, médiapolitiquement, c'est pourquoi ça a eu cette caisse de résonance. Et pour ça, on va faire un tout petit peu d'histoire récente en partant de 2001 et des photos de Chirac à poil au fort de Briganson. Toi qui a à peu près le même âge, tu t'en souviens ou pas Oui, oui. Bon.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 Et complètement putréfié. Oui, c'est vraiment euh, porte-parole du gouvernement, c'est un peu la place du mort sous la 5ème République. En parlant de République, en parlant de politique, en parlant de médias politiques, je vous renvoie, et c'est la publicité de cette vidéo, c'est pour une fois pas un, un service payant, c'est pas une séminaire, c'est pas, pas un séminaire, c'est pas une conférence. Pas de jingle, je me contenterai de claquer des doigts pour vous dire que des dossiers sur euh, les hommes politiques et les femmes vous attendent sur mon blog, sur mon site, il y en a un sur Hollande, il y en a un sur Sarko, il y en a un sur Chirac. Les liens sont ci-dessous, figure ci-dessous. Alors, les enjeux euh, en vrac, hein, j'ai promis à Christophe, le pauvre qui va déjà tellement souffrir du montage de la vidéo Tadeo. j'ai promis d'être court. Alors, l'enjeu... Si le privé n'est plus privé, qu'est-ce qui va devenir Oui, schématiquement, la France, c'était le pays du, du... où euh, il était totalement admissible de dire que collectivement, on était un peu déprimé. Par contre, intimement, ça allait plutôt bien. Hein Petit bonheur intime versus déprime collective. Dans la mesure où une révolution technologique a résolu le privé à ne plus être privé, quel sort va, être, va lui être réservé Alors, Ça paraît très abstrait comme ça. Vous vous dites, ça ne vous concerne pas, ce sont des discussions euh, ontologiques, philosophiques, pas du tout, ça vous concerne. Vous avez une Dropbox, ça vous concerne. Vous avez un compte Gmail, ça vous concerne. Vous avez un cloud, ça vous concerne. Vous avez un disque dur externe, ça vous concerne. Vous avez des amis, ça vous concerne. Pourquoi Parce que la mémoire de chacun désormais est externalisée. Hein, tous les, toutes les, les solutions technologiques que je viens de citer sont une façon de stocker vos souvenirs en dehors, non seulement de votre esprit, mais en dehors de chez vous. Donc en dehors de votre contrôle. Dès lors, la, la mémoire passe sous le contrôle de qui et pourquoi Va-t-on assister à un marché de l'intime Et si oui, sous quelle forme Va-t-on assister à un, à un monnayage du souvenir Christophe, il y a, y a une femme que tu as beaucoup aimée non. Il y en a plusieurs Non, je dirais non. Non Non. Bon, alors... oh, faut qu'on en parle la prochaine fois. Alors rappelez-nous les, rappelez les chatons la prochaine fois, on fait une interview de Christophe et les femmes et on essaie de comprendre pourquoi il n'a jamais été amoureux. Bon, bref, il y, y, y a une personne que tu as beaucoup chérie euh, À l'heure actuelle, j'ai découvert ça. Tu... À l'heure actuelle, d'accord. Mais tu la chéris aujourd'hui ou tu l'as chéris il y a longtemps Non, je la chéris en ce moment. Tu la chéris en ce moment Ah, il est, politi... est un fin politicien, Christophe. Il sait que potentiellement, elle peut regarder. Alors, il se couvre. Bravo, bravo. Bravo, Christophe. Euh, non, je... ce que je te disais, c'est. Il y a des gens qui ont des photos de valeur d'être chers ou disparu ou de l'amour la de, de leur vie sur un support numérique. Il y a des gens qui, ces gens vont se rendre compte dans quelques dizaines d'années que ces supports numériques ne sont plus accessibles. Va ouvrir un document Word euh, d'il y a 15 ou 20 ans avec ta version d'aujourd'hui, tu peux pas. Lire un CD-ROM que tu as fait graver par ton copain de lycée en 98 ou en 99, tu n'arriveras pas à le lire. Accède à une clé USB qui a traîné dans un tiroir ou là, comme ça, sur un panneau en plastique qui a peut-être été démagnétisé, qui a peut-être été cogné, qui a peut-être du sable, essaie de l'ouvrir dans 10, 15, 20, 30 ans, tu n'y arriveras probablement pas. Et si des services en ligne possèdent tes photos d'aujourd'hui, et si certaines de ces photos sont tes uniques versions de réserve, et que c'est les seules où tu as euh, qui, qui ta mère, qui ton père, qui ton premier amour, et que ce service en ligne te propose d'y accéder en échange d'un paiement, alors qu'au début c'était censé être gratuit, hein. Facebook, tu la petite phrase, ça sera toujours gratuit, ça le restera toujours, puis ils l'ont enlevé. Bon, et eh bien, qui te dit que Dropbox te, le, te continuera dans 20 ans si tu lui réclames la dernière photo de ta maman Qui te dit qu te la, que Dropbox te la restituera gratuitement Qui te dit qu'il n'y aura pas eu un petit amendement aux conditions générales disant que pour certaines photos, dans certains cas, ça sera 100 dollars, par exemple Et si c'est la dernière photo de ta maman, tu les paieras, ces 100 dollars. Donc... Euh, Va-t-on assister à un monnayage du souvenir Les sociétés, je le disais, qui hébergent gracieusement vos photos de vacances vont être tentées de vous les revendre dans 10, 20, 30 ans quand elles auront pris de la valeur. En fait, derrière Griveaux, le Beast to Gate, la sexitude d'Alexandra de, de, Tadeo et, et la rouerie Raskolnikovsken de Branco et, euh, et la folie apparente de Piotr Machin, en réalité, il y a d'autres enjeux qui les dépassent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les enjeux. Hein. C'est toujours... Euh, c'était mon point fort en dissertation. Les profs de sciences m'ont appris à reformuler l'énoncé. C'est comme ça qu'on est bon en maths, en reformulant l'énoncé correctement, en maths, en logique, en syllogistique, Et en français ou en philo, on, avant de discuter, avant de débattre, simplement, on, on se demande de quoi on parle et s'il si y a des arrière-plans au sujet qu'on a là collé sous le nez. Donc Collé sous le nez, on nous met l'interview de, de Tadeo. CF, euh, quand vous serez en train de regarder celle-ci, je pense que nous aurons déjà publié mon commentaire composé de l'analyse de l'interview de, de, de Tadeo on, on comptera ensemble les, les mensonges, les vérités, les semi-mensonges, les semi-vérités. Mais là, ce qui était intéressant, c'était de, de décoller un peu comme un drone qui décolle au-dessus du sujet, qui le voit de haut. Pour moi, l'enjeu, c'est la marchandisation des euh, souvenirs déportés. Pour ceux qui, euh, qui ne se lassent de ma conférence sur les barbares, que je cite souvent, mais c'est parce que parce que franchement, c'est un ouvrage dont je ne comprends pas qu'il ne soit pas repris dans le petit Paris. Alice l'avait déjà écrit en 2006, il l'avait écrit, « Se demander ce qui est une chose au XXIe siècle, c'est se demander quel chemin elle a parcouru hors d'elle-même. Voilà. » Lien dans le coin supérieur droit de l'écran, pour voir de quoi ça parle. Alors, pour comparer un peu l'ampleur du cas Bistugate à des événements similaires récents, et pour le faire sur des plans à la fois subjectif et objectif, j'ai choisi arbitrairement trois, trois cas de l'histoire récente, 2001, 2009, 2019, et sous les patronymes de Jacques Chirac, de Berlusconi et de Jeff Bezos, oui. En 2001, Chirac euh, harcelé, ou on va dire sous la présence pesante et quotidienne des paparazzis à, à Brégançon, euh, il s'est carrément mis euh, à, totalement à poil à la fenêtre en disant mais écoutez bon ben, puisque vous voulez euh, mon intimité vous allez la voir et résultat c'est que finalement aucune photo n'est sortie euh, c'était encore une, une époque où la frontière vie privée vie publique n'était pas tout à fait tout à fait poreuse 2009 Photos volées de Berlusconi d'un certain nombre de dirigeants européens, parmi eux l'ex-premier ministre tchèque, ça fait beaucoup de consonnes, ça, Mirek Topalonek, euh, photo capturée par la mafia napolitaine, qui l'a fait chanter Berlusconi. 300 photos, Christophe. 300 photos de sa résidence euh, somptueuse de la Costa Esmeralda, de la Costa Esmeralda en Sardaigne. Euh, les clichés ont été pris d'une hauteur surplombant le domaine à 1 km de distance, donc euh, là, il faut quand même de l'objectif... Euh, c'est pas de l'objectif en solde sur Amazon, ça. Hein. Ils sont pas soldés, ceux euh, Selon la presse italienne de l'époque, certaines photos montraient le Premier ministre tchèque de dos nu sous la douche. Sur d'autres, on pouvait voir de jeunes femmes en bikini ou seins nus, les visages, pour la plupart, floutés. Le paparazzi, paparazzo, un certain Antonello Zappa, Padoue, originaire d'Olbia, on s'en fout, n'en est pas à son coup d'essai. En 2007, il avait déjà photographié Berlusconi dans sa villa en compagnie de cinq jeunes femmes assises sur ses genoux ou se promenant avec une euh, splendide rousse. Ces clichés avaient fait le tour du monde. Euh, et on se souvient en 2019, donc l'an passé, de l'histoire de Jeff Bezos, qui lors d'un voyage, c'était où Christophe C'était en Arabie Saoudite euh, a eu son, son, portable, son téléphone portable scanné par les autorités euh, de, du, de MBS, la Mohamed Ben Salman. Bezos avait des photos de, de lui en présence de sa maîtresse, il était à l'époque encore marié, et euh, Bezos était l'ennemi, un des ennemis jurés de Donald Trump, et l'Arabie Saoudite a, évidemment, en tant que bon euh, vassal, en tant que bon subalterne, euh, a évidemment transmis euh, des, les, les éléments compromettants aux États-Unis, euh, à l'équipe de Trump et en fait Bezos, un petit peu comme Chirac s'est mis crânement euh, à poil à son balcon, et eh bien Bezos a également euh, porté ses couilles, hein, comme dirait les mictas aujourd'hui, il a porté ses couilles et il a assumé et il a déclenché son divorce et ça lui a coûté euh, les centaines de millions que ça lui a coûté, mais euh, il n'a pas mis euh, la clé sous la porte euh, d'Amazon. Bon. Voilà, alors ça, c'était pour la mise en, en perspective historique récente. Après, pour l'analyse, bah, mon avis, c'est qu'on assiste à une dégradation des démissions, ou plutôt des motifs de démission sous la Ve République. On démissionnait, c'est un avis que je partage d'ailleurs, euh, avec euh, l'excellente série podcastique Démissions, Démissions, point d'interrogation, produite par Europe 1, que vous trouverez euh, en tapant euh, Démissions, euh, podcast, euh, du Hamel Europe 1. Et on démissionnait donc au début de la 5 e pour, pour des désaccords politiques avec le fameux référendum perdu du, du, du général de Gaulle qui a d'ailleurs abrégé sa vie, il a disparu l'année suivant son départ et, et d'un point de vue médiatique il a totalement disparu, il n'y a quasiment plus, plus, plus aucune image, vidéo ou entretien de lui suivant son départ puis on a démissionné pour des désaccords juridiques, et maintenant, on démissionne pour des désaccords de, de mœurs. Voilà. Euh, tu te souviens de cette blague qu'on faisait fin des années 90, début des années 2000, et on disait, tu sais à quoi on reconnaît qu'on a changé de siècle C'est parce que le meilleur golfeur est noir et le meilleur rappeur est blanc. À l'époque où le rap, c'était Eminem, et le, le golf, c'était Tiger Woods. Bon, tu n'as pas entendu cette, ce calambour à l'époque Bon. Eh ben, la transposition à 20 ans plus tard, hein, 2020, c'est qu'avant, on tombait au... dans le monde anglo-saxon, on tombait pour des affaires sexuelles, et en France, on tombait pour des affaires d'argent. Et maintenant, les choses se sont, se sont inversées. Donc, dans un pays dont euh, nos dirigeants ont généralement été absous de leurs maîtresses et de toutes leurs histoires de mœurs... Euh, le plus récent d'entre eux euh, se rendant à l'Elysée avec un casque, euh, en scooter, euh, voir sa maîtresse, et ça ne lui a pas euh, tout à fait coûté sa, sa place. Mais on peut se demander finalement pourquoi Griveaux n'a-t-il pas pu survivre hein, au, au shitstorm Bon alors là, quelques éléments de réponse parmi les nombreuses avancées. Euh, bon, bah, fameux, le classique, euh, la classique rupture de la, de la digue euh, vie, vie publique, vie privée. À ce sujet, d'ailleurs, il aurait dû euh, prendre exemple, enfin, il, en, il avait eu des signes avant-coureurs. Il avait vécu, il avait été aux premières loges de ce qu'on appelle des faits porteurs d'avenir en 2007, je crois, pendant la campagne de DSK. Il participait, euh, Griveau activement, euh, il était membre de l'équipe de la campagne de DSK qui s'était à l'époque, euh, comme, comme on disait dans le milieu, pris des pieds dans sa bite. Et euh, ça, pas, ça ne l'a pas marqué, ou en tout cas, ça ne lui a pas servi de leçon. Le féminisme également. Hein, le, le féminisme, c'est abstrait, mais par contre, ça a des manifestations très concrètes. Parmi ces manifestations très concrètes, il y a la sororité. C'est-à-dire, il y a l'empathie le, spontanée et la prise de parti subjective pour la femme et les souffrances qu'indirectement le comportement de, de, son, de son conjoint, de son mari, de son concubin lui inflige. Il y, a quelques, il y a quelques années, il y a finalement assez peu de temps, il n'y avait pas de sororité envers Bernadette Chirac euh, ou envers Daniel Mitterrand, hein, qui avait des maîtresses officielles que connaissait euh, tout, le, tout le petit Paris, même le moyen, même le grand, euh, comme il y a maintenant une sororité pour Mélania Trump ou pour euh, la, la, la compagne de l'épouse de Benjamin Griveaux. Tu vois, on se soucie plus de la souffrance générée indirectement par le comportement d'un mari volage, sur la femme, alors qu'en réalité on ne connaît pas les détails de leur contrat de couple. C'est peut-être, comme je l'expliquais dans mon dossier sur le blog, mon dossier sur Hollande, où j'expliquais qu'ils avaient sans doute fait un pacte de couple avec Sego euh, quand ils se sont rencontrés à Sciences Po ou à l'ENA, je ne sais plus, en, en, en vue de leur carrière politique, et qu'à un moment, quand les feuilles de route se sont désalignées, le pacte s'est arrêté. Mais dans un pacte, dans l'intimité des quatre murs, euh, il y a des couples qui peuvent décider, et, et que ce soit explicite ou que ce soit implicite, qu'en échange de protection, sécurité euh, et tranquillité, eh bien, l'un ou l'autre, hein, pas forcément toujours l'homme, euh, puisse avoir des aventures extra-conjugales. Et puis, on parle même parfois de qu'est-ce qu'on en dit ou qu'est-ce qu'on en fait si c'est amené à se produire Est-ce qu'on veut le savoir Est-ce qu'on ne veut pas le savoir euh, Il y a énormément de couples qui fonctionnent sur cette dynamique-là. Et euh, le troisième, qui est à mon avis le plus, le, le plus pertinent et le plus conséquent dans ce cas-là, c'est qu'en fait, c'est une démonstration d'impuissance. C'est-à-dire que un peu à l'instar de, de la fable du lion euh, amoureux qui, admet qu lui, le, qui accepte du père de sa dulcinée qu'on lui lime les, les ongles parce que leurs baisers en seront plus euh, délicats, etc. Ben là, on a quand même un, un supposé dominant, un, un, un élu ou en tout cas quelqu'un en position de se faire élire, donc symboliquement un conquérant et un prédateur. Bah, qui se fait euh, finalement euh, domestiquer, c'est-à-dire qui est réduit au stratagème du peuple pour sortir du marécage relationnel. Hein, c'est-à-dire euh, naviguer sur Instagram, envoyer des demandes d'ajout, euh, naviguer sur Facebook Messenger, euh, marivauder euh, des dick pics sur Snapchat c'est finalement le marécage relationnel dans lequel se trouve le, le, le célibataire, le néo-célibataire, les définitions changent, mais le néo-célibataire, entre guillemets, lambda, inconnu, et euh, il sait tellement que c'est la mouise, et il est tellement au courant que c'est la mouise que du coup, il tolère moins d'un dirigeant, finalement, de constater qu'il est soumis euh, aux mêmes affres de la médiocrité et du marécage que lui. Hein. On a envie que nos... Le, le, le paradoxe, c'est qu'il euh, y a un mélange d'attraction-répulsion, de, de jalousie et d'envie par rapport aux gens qui nous commandent, et, euh, par, et paradoxalement, les voir plonger finalement dans la même médiocrité peut, peut repousser. Hein. Euh, réflexe gaulois, euh, comment peut-il devenir l'élu s'il n'est même pas l'élu des femmes euh, dans, dans le privé euh, Et puis deuxième, euh, deuxième démonstration d'impuissance, c'est finalement euh, le mec, c'est un, euh, un peu un sous-Macron, quoi, c'est-à-dire... Euh, il est porte-parole de La République En Marche euh, avant l'élection et, et puis, euh, en fait, quand La République En Marche n'existe pas, quand elle n'est qu'un qu parti d'apparat, quand elle n'est qu'une construction de base d'image. Euh, et puis quand, euh, on arrive au, quand on arrive au pouvoir et aux choses sérieuses, eh bien, euh, eh bien on ne l'est plus. Macron part à la conquête d'un pays et s'en empare. L'autre, il part à la conquête d'une ville fut-elle fut la, la, la, la principale, la première, mais enfin il nageait quand même loin derrière dans les sondages, retard dans les sondages qui le contraignit à des promesses démagogiques totalement désespérées, alors le Central Park, la promesse d'offrir 100 000 euros aux ménages, donc évidemment ça allait d'emblée créer une inflation de 100 000 euros sur tous les logements à Paris, ça n'avait aucun sens, donc finalement... Euh, c'est du prédateur domestiqué, c'est finalement, il passe un peu à l'image du prédateur euh, loser, c'est-à-dire le type dont les gilets jaunes déboulonnent la, la porte d'entrée, le type qui est à la, la ramasse dans les sondages. Et euh, souvenez-vous, euh, euh, dernier élément d'analyse, dernière brique, que sa stratégie, manifestement peu payante, c'était de jouer la stratégie du, de la classe moyenne, c'est-à-dire... Euh, il était, il était censé représenter le candidat de la classe moyenne, sauf que la classe moyenne n'existe plus. Enfin, à Paris, euh, il y a des ultra-riches et il y a des, des prolétarisés, généralement euh, d'origine immigrée, qui habitent en, entre le, la banlieue, même plus en banlieue, mais entre la banlieue et le périurbain, et qui viennent bosser à Paris, mais qui en fait euh, n'y habitent pas. Donc c'était une stratégie très risquée sur le fil du rasoir d'incarner le candidat de la classe moyenne, d'incarner le candidat d'une classe qui n'existe pas. C'est un petit peu comme quand Karl Lagerfeld se moquait du couturier qui faisait des robes pour les clientes intelligentes, et Lagerfeld disait bah, « il ne pas avoir beaucoup de clientes, il doit vite mettre la clé sous la porte ». Donc être le candidat d'une classe sociale qui a déserté une ville, bah, c'est déjà pas très euh, euh, prodigue au niveau, des, au niveau des voix. On voit qu'il était à la, à la traîne dans les sondages et puis également, qui dit classe moyenne, dit famille nucléaire traditionnelle, et c'est pour ça qu'il a insisté autant sur son côté bon père de famille, ce que Tadeo euh, confirme, et avec un sadisme assez jubilatoire, elle fait remarquer que le bon père de famille ne se branle pas sur Snapchat, ce qui est vrai, et, et donc, euh, surtout quand on a une minuscule petite euh, beast to gate euh, qui franchement euh, faisait un peu peine à voir et peine à jouir et pas très envie, qui dit candidat de la classe moyenne, dit insister sur tous les codes, tous les messages symboliques de la classe moyenne, donc la famille nucléaire, c'est-à-dire organisée autour euh, euh, d'un homme, d'une femme, euh, d'une relation euh, sexu sexuelle dans le cadre de la conjugalité euh, exclusive et monogame. Voilà. Donc c'était un pari à la fois risqué par rapport à ses mœurs personnelles et à la fois peu payant par rapport au fait que la classe moyenne à Paris, ben, elle n'est plus là. Quoi. Elle, elle est simplement euh, elle est disparue, elle, elle est oubliée. Donc voilà mes quelques réflexions sur le soldat Griveaux euh, que le système et la presse euh, conjugués tentent désespérément de sauver depuis la révélation du Beast to Gate. Qu'en pensez-vous euh, Avez-vous quelque chose à en dire Si oui, dites-le ci-dessous. Sinon, allez voir. Le plus intéressant, c'est la partie commentaire de l'interview de Taddeo. Commentaire composé, comme on disait à mon époque. En ce moment où vous entendez ma voix, vous voyez un bel écran bleu divisé en deux avec ma bobine à droite pour s'abonner et à gauche le lien vers l'entretien que je souhaite que vous regardiez. Cliquez là